Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du Bitcoin sur la DeFi. Alors ça peut être une vidéo qui peut intéresser bien évidemment les Bitcoiners parmi vous et puis aussi certainement les maximalistes de Bitcoin, mais pas que. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont d'autres crypto cryptomonnaies qui sont lancées dans la DeFi et qui n'ont pas fait travailler leur Bitcoin par défaut parce que c'était pas vraiment possible, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions et parce que tout simplement c'est pas très connu. Et donc c'est précisément le but de cette vidéo que de vous montrer trois ou quatre façons de faire. Ça dépendra de la durée de la vidéo. Euh, de comment vous pouvez faire en fait pour faire travailler vos bitcoins et de ne pas les laisser dormir sur un wallet comme on a tendance à le faire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous exposer les 3 ou 4 méthodes, on va voir quand même les 4 ou 5 choses à savoir à propos du bitcoin dans la DeFi. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est un peu de culture G, surtout pour ceux qui, qui découvrent cet univers, quand le, le, la conception du bitcoin en fait si vous voulez, elle est spécialement faite, enfin, c'est comme ça que l'a voulu Satoshi Nakamoto, c'est un système de paiement c'est-à-dire que ce qui ça sert fondamentalement à la blockchain Bitcoin c'est à effectuer des transactions Alice pay Bob Bob envoie de l'argent à Alice enfin des BTC à Alice et euh, basta c'est comme ça qu'elle est conçue alors dans la conception originale du Bitcoin ça sert qu'à ça on va dire mais bon vous allez me dire c'est déjà énorme c'est un peu le principe des banques c'est déjà énorme en soi seulement pour certaines personnes c'était pas assez il y a eu des visionnaires et pour le coup euh, Vitalik Buterin, vous savez, le fondateur d'Ethereum. Il y a d'autres personnes qui ont fondé Ethereum, mais vraiment la tête pensante derrière euh, à ce qu'on dit, hein, la tête pensante de la création d'Ethereum, de, elle vient de Vitalik Buterin. Je suis désolée, je me regarde comme ça parce que je crois que je suis flou. Oui ma jolie, tu es floue, mais c'est pas grave. Toujours est-il que... L'idée d'Ethereum, de, c'était de dire c'est beau le, la technologie de la blockchain, mais il faudrait quelque chose euh, avec laquelle on puisse faire d'autres choses que du paiement pur, et donc de pouvoir créer des applications, etc. Et c'est comme ça qu'on qu dit que Ethereum, par exemple, est une blockchain de niveau 2, de seconde génération, parce que en plus de faire du paiement, c'est-à-dire ça c'est quelque chose qu'elles peuvent, qu peuvent faire aussi, mais là on va pouvoir créer des smart contracts et donc des applications décentralisées, tout type de protocole. Et donc quand on parle de la DeFi, la finance décentralisée, c'est simplement des applications qui sont pour le coup décentralisées parce qu'elles fonctionnent sur une blockchain décentralisée, sur des réseaux décentralisés, qui imitent, ou qui, euh, je ne sais pas le bon terme, on va dire, qui nous permettent de, de, de, de faire ou de participer à des services qui sont habituellement ceux des banques traditionnelles et de la finance traditionnelle. Donc typiquement, ce qu'on fait sur la DeFi, par exemple, on va emprunter ou prêter euh, ses actifs comme on le ferait euh, avec une banque. Sauf que là, c'est décentralisé, s'il n'y a pas d'intermédiaire, etc. Et donc... Pendant longtemps, qu'est-ce qui s'est passé avec cet état de fait C'est qu'on s'est dit, bon, bah, le Bitcoin, lui, sert au paiement, et puis toutes les autres blockchains, et ça, ça a été, le, le Bullrun principalement, ça a été avec ça, hein, ça a été surtout lancé par, euh, par euh, Ethereum, et c'est là qu'on euh, a vu toutes ces applications, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, qui sont, et quand vous voyez les taux de TVL qui explosent, bah, c'est surtout euh, lié à l'utilisation de la DeFi, de tous ces protocoles-là. Mais vous voyez qu'il y avait quand même un problème, parce que on se disait, bon, c'est bien si le bitcoin était un actif de, c'est une valeur refuse, un actif de réserve, mais c'est pas assez parce que, il y a beaucoup de personnes qui ont, d'ailleurs, par rapport au, on peut parler des maximalistes qui ont que du bitcoin, par exemple. Même si, euh, parmi eux, il peut y avoir des radicaux, mais il y a des personnes modérées. Pardon, moi, je fais partie des modérés euh, On a quand même, on a plus, on a quand même envie de faire travailler ces bitcoins. C'est malheureux, en fait, d'en faire un actif inactif, c'est-à-dire un actif qui est condamné à rester sur un wallet et puis on attendrait, euh, on hodle toute notre toute notre vie ou une grosse partie de notre temps juste pour le revendre. Ce serait, en fait, euh, c'est dur à dire, mais si on, si c'était que ça, si, si le bitcoin était condamné à ça, eh bien, bah, peut-être qu'il que, qu n'aurait pas eu un, un, un aussi grand futur, en tout cas pas autant de potentiel, vous voyez. Même si l'on aurait eu quand même, parce qu'on peut voir avec l'or, c'est pas liquide, c'est pas, pas tout ce que vous voulez, mais en tous les cas, on s'en sert quand même comme valeur refuge. Donc ça aurait pu être pour, le cas pour l'or, mais ça, pour le Bitcoin, mais ça aurait été dommage. Mais heureusement pour nous, et heureusement pour le Bitcoin, il euh, y a des universitaires, il y a des chercheurs et des mathématiciens qui ont pensé en fait euh, ce problème-là et qui ont trouvé des solutions. On l'a vu euh, notamment quand on avait parlé de la scalabilité, euh, le problème de la scalabilité du Bitcoin avec toutes ces autres solutions de sidechain, de chaînes parallèles, etc. En fait, en gros, l'idée de créer des, des blockchains qui seraient liées au Bitcoin de, de quelque façon que ce soit et qui pourraient faire justement des... Euh, qui pourraient permettre de créer des smart contracts et d'autres applications tout en se basant sur la blockchain Bitcoin. Et c'est comme ça en fait qu'on le rendrait euh, bah, apte en fait à faire de la DeFi. Alors. Euh, L'autre chose que je voulais vous dire qui était importante avant de commencer, c'est que vous allez me dire, oui, mais pourquoi on peut très bien laisser le Bitcoin comme ça Et puis, on n'a pas besoin de faire de la DeFi. Alors, il y a deux choses qu'il faut, qu faut quand même savoir. C'est que premièrement, de tout le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a été lancée et depuis l'origine, elle n'a jamais été hackée. Euh, je, je, je vais préciser quand même ce point-là. Le Bitcoin n'a jamais été c'est-à-dire que toutes les fois, quand vous entendez des exploits par-ci, des piratages, des hacks, on en entend tout le temps, et même la presse ne réveille pas tout, et eh bien dites-vous que tous ces piratages-là ne se font pas sur, sur la blockchain Bitcoin. Et ce, ça se passe sur les autres blockchains, tout le temps, sur les applications, machin, il y en a beaucoup, mais ça ne se passe pas, ça ne s'est jamais passé sur Bitcoin. Bon, on ne va pas rentrer dans les attaques de 51%, etc. Mais ce qu'il faut retenir, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en 12 ans, et vous pensez bien que des pirates qui ont essayé de le faire, il y en a eu plein, parce que les les récompenses sont énormes quand même. Pirater du BTC ou pirater, ou pirater un shitcoin, il n'y a, a pas photo. Et donc, il n'y a toujours pas eu de piratage. C'est vous dire la robustesse et la sécurité de, du Bitcoin. Donc déjà, il y a des personnes qui, sont, qui veulent faire travailler le Bitcoin. Pourquoi Parce qu'elles se disent bah c'est la seule euh, crypto-monnaie qui est la plus euh, solide, robuste. En plus, vous, vous voyez bien que c'est... Bah, c'est la première crypto-monnaie en termes de market cap et il y a des raisons à ça. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et puis, s'il y a autant de personnes qui veulent faire travailler leur bitcoin sur la DeFi, c'est aussi parce qu'il y a une espèce d'effet Lindy euh, qu'on souscrit ou pas. Alors, l'effet Lindy, c'est quoi C'est une théorie qui veut que plus quelque chose est resté euh, longtemps sur le marché, ça peut être une idée, une entreprise, plus elle mettra du temps à disparaître. Et en fait, typiquement, par exemple, vous, peut-être là vous pensez à Coca-Cola ou, euh, ou je sais pas, Nutella, c'est des marques, elles sont tellement restées implantées, ça fait tellement longtemps qu'elles sont là, que la probabilité qu'elles s'écroulent est plus faible qu'une qu nouvelle marque qui serait arrivée hier, qui s'appellerait euh, No chocho Cho, Vous voyez euh, C'est-à-dire que, par exemple, dans l'idée, c'est pour ça que même dans la bourse classique, il y a des personnes qui investissent que dans les plus chips. souvent c'est ça, c'est des entreprises qui sont là depuis longtemps parce qu'elles suivent un peu l'effet Lindy en se disant de toute façon, si les autres doivent tomber, celles-ci vont mettre euh, plus de temps à tomber. En gros, voilà, c'est ça un peu l'effet Lindy. Et donc, typiquement, Bitcoin rentre dedans, c'est-à-dire c'est la première crypto-monnaie. Et on se dit que si demain, il y a des régulations, ou si demain, c'est un marché qui, qui, qui s'effondre un peu, comme là, vous allez voir pour le beer market, il y a plus de 90% qui vont peut-être disparaître, comme on l'a vu dans, dans le précédent beer market. On a, tous, on a beaucoup investi, on a vu des projets naître par millions, il y avait des ICO à gogo. Bah, Aujourd'hui, on ne sait même pas, enfin, c'est l'évanescence, on ne sait même pas comment, comment elles s'appellent. Et alors que Bitcoin, toutes les grosses blockchains sont déjà sont restées, et même, on va dire, elles ont encore de l'ampleur, typiquement Bitcoin et Ethereum, pour ne citer qu'elles, mais on pourrait citer d'autres d'autres blockchains. Et l'autre chose à savoir, qui est très importante, est pourquoi c'était important de créer des, des, des solutions pour avoir du Bitcoin dans la DeFi c'est que sinon ça nous condamnait euh, non, pas à laisser le bitcoin en étant inactif, ça le condamnait aussi à pouvoir travailler que sur des plateformes centralisées. Typiquement, euh, en, de, en dehors de, de la DeFi, qu'est-ce qu'on a pour euh, générer des, des intérêts sur ces bitcoins On a bien sûr le lending et le borrowing, d'accord, mais on va utiliser des plateformes centralisées. On a quoi Les fameuses plateformes comme Celsius, Nexo, toutes ces plateformes-là, qui, vous l'avez vu, on l'a vu avec Celsius, le fait qu'elles soient centralisées, qu'elles impliquent des personnes derrière, qu'ils soient cupides ou pas, qui fassent des mauvais calculs, ça implique un danger, en fait. C'est-à-dire qu'on mettait quelque chose de fondamentalement décentralisé, qui est le bitcoin, qui est formidable. On le mettait entre les mains de sociétés centralisées. Alors, c'était bien, on, a on, a, on peut générer du bitcoin avec, et puis il y a des sociétés très stables. Mais on a vu les dangers, les risques. Euh, je ne vais pas en parler ici de Celsius, parce que peut-être que vous avez aussi perdu de l'argent. Moi, j'en ai perdu. Et encore heureux, quand j'avais fait, fait une vidéo sur les plateformes de lending, je sais pas pourquoi j'avais senti que Celsius euh, était louche parce que au bout d'un certain niveau, en fait, il réduisait les, les taux. Ce que je vais vous dire, je ne vais pas faire, va faire l'avocat euh, du diable en disant euh, « Oh, les centralisés, ce n'est pas bien. Oh, il ne faut aller que sur la DeFi. » Ce n'est pas ça le propos. Les deux peuvent être très bien. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une solution après qui regroupe les deux. Mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était ça le problème. C'est-à-dire qu'on se disait, si s'il euh, n'y a pas de solution pour faire travailler son Bitcoin, on le condamne, en fait, à, à aller vers son antithèse. Donc, voilà pour la partie préparatoire. J'espère que c'était pas trop long, euh, alors qu'il y a encore plein, plein de choses à dire. Hein. Mais encore une fois, je vous, je vous renvoie au, aux articles si vous voulez en savoir plus. Maintenant, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Euh, bah, il est temps de voir les, les, méthodes, les méthodes pour pouvoir faire travailler ce, son Bitcoin sur la DeFi. Alors, la première méthode, alors je le prononce très mal, le wrap Bitcoin, ça veut dire Bitcoin enveloppé. D'ailleurs, je vais dire Bitcoin enveloppé pour ne pas susciter la colère des commentateurs qui vont trouver que mon anglais est bullshit. Alors, le WBTC, c'est le sigle de ce Bitcoin-là, c'est quoi C'est un Bitcoin qui a été euh, enveloppé, on va dire, pour garder le mot anglais. Mais en tous les cas, c'est un Bitcoin qui est valable et qui est compris sous la forme d'un ERC-20 euh, Ethereum. En gros, c'est comme ça que, que l'idée est née du WBTC. C'était quoi C'était de dire, oui, mais voilà, sur la blockchain Ethereum, on peut pas, on peut trader, on peut échanger que des tokens qui, sont, qui ont de la norme Ethereum. Comment on fait pour Bitcoin et bien, l'idée, ça a été tout simplement de dire, et bien, on va, écoutez, on va créer un token qui n'est pas indexé, c'est différent, qui n'est pas indexé sur le Bitcoin, mais qui est carrément un Bitcoin qu'on aura, euh, qu aura transformé pour le mettre sur la blockchain Ethereum. C'était très important de le faire parce que sinon, on aurait créé des Bitcoins euh, comme ça à l'infini. Vous voyez C'était pour ça que c'est important. C'est important que je, vous, bien, que je vous précise que ce n'est pas, pas un Bitcoin qui est indexé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on qu a créé un WBTC, on a vraiment pris un BTC de la blockchain Bitcoin, qu'on a mis de côté pour créer un ERC20 et ensuite quand on veut rééchanger, euh, quand on veut récupérer son BTC, eh bien tout Simplement, on va brûler le euh, burn, hein, le WBTC. Voilà pour l'explication théorique qui, j'espère, est assez claire. Et l'idée qui est quand même géniale, il faut quand même le reconnaître, euh, donc du WBTC, elle a été lancée par Bitgo, Rennes et Kyber. Et en fait, euh, à l'origine, il fallait aller sur ces plateformes-là pour, euh, pour pouvoir justement créer les WPTC, Mais maintenant, on en trouve partout. C'est-à-dire que vous pouvez en acheter sur les plateformes d'échange, la plupart, hein, que ce soit KuCoin, euh, Binance, enfin, toutes celles que vous utilisez, vous vous en trouverez. Et puis, euh, vous pouvez surtout, surtout les utiliser sur la blockchain Ethereum et puis sur d'autres aussi blockchains quand vous utilisez des bridges. Et d'ailleurs, au passage, petite remarque, euh, le wrap BTC, il y, a eu, il y a eu aussi, il y a d'autres tokens aussi qui ont eu, qui connaissent aussi cet effet-là. D'ailleurs, on parle aussi du wrap ETH qu'on utilise parfois sur OpenSea parce que ça permet aussi de réduire les frais. Donc euh, voilà, ne soyez pas étonnés à chaque fois que vous retrouvez ce W en fait avant un signe, souvent c'est que ça veut dire euh, wrapped, euh, la, la token en question et que ça a été enveloppé pour euh, tel ou tel euh, protocole ou tel ou tel réseau, justement. Et ce qui est bien avec euh, le WRAP BTC, c'est que vous pouvez l'utiliser sur toutes les applications que vous utilisez déjà. En fait, euh, bon, là, on va rester sur le réseau Ethereum pour que ce soit plus simple, mais que ce soit MakerDAO ou Oasis App, ou enfin, même Uniswap ou toutes les euh, diables que vous connaissez, vous allez certainement trouver le WBTC. Alors, là, dans cette vidéo, j'ai n'ai pas envie de vous donner euh, typiquement une stratégie à suivre, parce que déjà, c'est pas, enfin c'est pas le sujet. Il y aurait trop de choses à dire. Et puis et Il faudrait que je prenne des pincettes. Euh, si vraiment, ça vous vous intéresse, on peut je peux faire une vidéo dessus et je vous montre ce que moi j'ai trouvé pour euh, pour trouver des bonnes stratégies, justement pour faire fructifier au max CBTC. Sinon, il ya un site qui est très bien, ça s'appelle CoinLeaks. Ah oui, euh, enfin ça s'appelle plus CoinLeaks, maintenant ça s'appelle CoinOli, mais je l'ai je l'avais découvert au tout départ. Euh, ça s'appelle Nanoli maintenant, nanoli.com. Et vous pouvez voir les taux d'APY les plus intéressants sur le marché global. Vous pouvez aussi chercher comme ça alors voilà pour la première méthode c'était peut-être celle que vous connaissiez déjà c'est la plus connue la plus populaire la plus simple aussi mais euh, il faut savoir qu'il y a une autre solution que moi j'apprécie tout particulièrement c'est celle qui a été développée par la blockchain stacks alors stacks je vous en avais déjà parlé quand je vous avais quand j'avais fait la vidéo sur euh, le projet Citycoin. alors Citycoin, pour résumer rapidement pour ceux qui n'ont pas vu euh, la vidéo c'est euh, bah, c'est ce qui sous tend le projet de miami coin par exemple c'est à dire que miami a sa propre crypto monnaie qui fonctionne sur une blockchain, hein, la blockchain Stacks, et euh, l'idée c'est d'avoir une, une monnaie complémentaire au dollar US mais qui serait valable dans toute la ville de Miami. C'est-à-dire que les personnes peuvent l'acheter, on, on, on pourrait, euh, pour le moment c'est encore euh, les débuts, hein, mais dans l'idée, euh, les résidents pourront payer leurs impôts, le maire est payé en CityCoin également, euh, en MiamiCoin pardon, et puis il y aurait tout un écosystème tourné autour qui fonctionnerait avec cette monnaie-là. Bon, le projet est très ambitieux, il est même magnifique et il donne des, des idées. Il y a beaucoup d'autres villes qui penchent. En fait, qui, qui planche sur ce sujet-là pour créer leur propre crypto-monnaie grâce à Stax. Donc, ce que je vais vous dire déjà avec Stax, c'est pour vous dire euh, l'ampleur de la blockchain et de ses objectifs. On ne parle pas d'une blockchain qui est comme ça dans son coin, qui veut juste euh, concurrencer Ethereum pour concurrencer Ethereum sans rien d'autre. Là, on parle d'une blockchain qui a de euh, qui a une vision plus large que les autres. En tous les cas, c'est mon avis, c'est l'avis de beaucoup de, de personnes, et euh, sa particularité surtout, c'est quoi Écoutez bien la particularité de Stax. C'est une blockchain, donc, euh, créée indépendamment, comme ça, mais qui fonctionne, qui est reliée à la blockchain Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé leur propre mécanisme de consensus qui s'appelle Proof of Transfer, qui fonctionne, je ne vais pas vous la faire compliquer, mais en tous les cas, qui permet de relier Stacks à Bitcoin. Et donc, le génie de Stacks, c'est quoi C'est de se servir de la robustesse et de la sécurité de Bitcoin sans toucher une ligne de code, c'est-à-dire que Bitcoin est inébranlable, on ne le touche pas mais elle, Stacks, la blockchain Stacks, permet de créer des, des, des smart contracts, des applications, etc., etc. Le tout qui repose sur Bitcoin sans l'entraver une minute. Et d'ailleurs, le, le principe, le mécanisme de consensus, qui est super bien pensé, permet, de en stackant des, euh, des stacks, alors il y a une différence entre stack et stacker mais, euh, et stacking, mais on ne va pas rentrer là-dedans. À la limite, dans l'article, j'explique un peu mieux. Mais en tous les cas, l'idée euh, pour les détenteurs, de comment cette blockchain va fonctionner, comment elle va pouvoir être valable et valider les transactions, c'est que les détenteurs vont pouvoir stacker des STX donc la crypto native de Stacks, et de gagner, non pas des STX, mais de gagner, de gagner du Bitcoin. Donc vous voyez comment c'est... Bah, je pense que tous les Bitcoiners euh, aiment fondamentalement la blockchain Stacks. Euh, c est, c est, elle est vraiment très très bien pensée pour ça. La blockchain Stacks, elle permet, elle a développé il y a de plus en plus d'applications qui sont, qui sont créées sur le réseau. Vous pouvez, ce que vous pouvez faire, vous pouvez, euh, si vous supportez, si vous aimez le projet Stacks, vous pouvez stacker des Stacks et gagner du BTC. D'ailleurs, il y a plusieurs façons de le faire. Très, très simple. Hein. Vous pouvez le faire sur les plateformes d'échange. Euh, OKCoin c'est la plateforme de référence pour le coup pour le projet Stacks. En fait ce qui est intéressant avec OKCoin par rapport aux autres plateformes d'échange, c'est que là les frais euh, c'est-à-dire que le, les bénéfices en fait de la plateforme sont versés aux développeurs de Stacks et aux personnes qui veulent euh, et aussi aux développeurs Bitcoin. Euh, ça c'est un autre là encore c'est un autre sujet mais voilà dans les autres plateformes hein, privées comme je sais pas Binance ou quoi les frais bon bah, sont reversés à, aux entrepreneurs ou à la société Quoi, alors que là, Stacks euh, reverse une partie aux développeurs Bitcoin. Donc, c'est important de le savoir. Moi, pour moi, c'est très important, par exemple. Donc, euh, je vais, enfin, je fais du trading sur deux plateformes, mais il n'empêche que Stacks, j'aime bien aussi euh, me dire que je participe, enfin, que je contribue à ma petite, à ma petite façon à, euh, à aider les, les développeurs Bitcoin. Bref, euh, toujours est-il que, voilà, c'est très simple de faire fructifier, enfin, de gagner des BTC avec Stacks, pour les personnes qui sont intéressées, et puis surtout, euh, Au-delà de ça, on peut aussi utiliser d'autres applications sur Stacks. Il y en a plein. Donc là, je vous montre un peu les applications qu'il y a rapidement. Hein. Donc euh, encore une fois, Citicoin. Euh, Alex, qui est vraiment une application complète pour le coup. On peut faire du swap, de token. On peut faire, euh, on peut faire du borrow, du lending, enfin tout ça. Euh, Rider, Zest Protocol, qui est très connu, mais en, en fait, il est encore en version... Euh Testnet. En tous les cas, euh, l'écosystème s'agrandit. Le but, c'est un peu, si vous voulez explorer, vous pouvez voir comment ça marche, etc. Vous pouvez télécharger l'application euh, Hero, qui est adaptée à Stax, et euh, c'est comme ça que vous pouvez interagir avec toutes les autres applications. En tous les cas, il faut savoir que le projet Stax, il met du temps par rapport aux autres à se développer, mais simplement parce que l'ambition est terrible, elle est grande, quoi, tout simplement. Donc ça met du temps, mais en tous les cas, je pense, on peut penser probablement, très logiquement, euh, en voyant les tokenomics, la manière dont s'est construit l'équipe, etc., que c'est pour le long terme, quoi, disons, et surtout en se basant sur Bitcoin. Donc voilà pour Stax, moi c'est vraiment mon gros coup de cœur. Il y, a, il, y a, il y a peu de blockchain en fait qui me, qui me plaisent autant, mais en mais clairement Stax c'est simple Bon voilà, c'est une surprise et on peut passer à autre chose. Et maintenant on peut passer à la troisième méthode qui est celle de Roustock, connue sous le sigle de RSK pour ceux qui connaissent. Alors euh, là encore, elle RSK permet des, des, la création de smart contracts et ce qui est intéressant c'est que les compagnies avec la machine virtuelle euh, ethereum et la, la sidechain rsk donc une chaîne euh, complémentaire si vous voulez une chaîne parallèle à bitcoin ce qui est intéressant c'est que là pour le coup on a des, des applications qui, qui permettent qui sont plus euh, concrètes pour euh, faire fructifier ces, ces bdc et là euh, l'une l'une des applications les plus connues c'est sovereign et je pense que c'est la plus intéressante pour faire du deal de farming justement alors vous pouvez simplement emprunter ou prêter mais euh, alors moi je j'ai essayé, ça fait, longtemps que enfin, ça fait longtemps que je connais euh, Sovereign. Je me suis inscrite sur les newsletters, etc. J'avais suivi le projet de près. Alors pour commencer avec Sovereign, il faut savoir que vous pouvez l'utiliser avec votre MetaMask hein, tout simplement en rajoutant le réseau. Et puis euh, pour faire le yield de farming, bon bah comme toujours, hein, 50% d'une token et de l'autre. Et par exemple, il y a des poules qui sont intéressantes. Bon, euh, là quand même, comme c'est du yield de farming, faites quand même très très attention. Ça peut être intéressant de faire du stacking si vous pensez, euh, si vous croyez au projet Sovereign, sauve tout simplement. Mais sinon, avant de finir la vidéo, j'aimerais vous parler surtout d'un autre projet. Mais euh, j'ai prévu une vidéo, je suis déjà en train de la préparer, si vous voulez, sur Midas Investment tout court. Et euh, pour en parler, parce qu'il y a quand même des choses à savoir. En tous les cas, on est entre les deux, Sifai et DeFi, pour ceux que ça intéresse. Moi, je sais que je l'aime bien, mais encore une fois, mettez pas tout votre capital dessus, puis c'est pas du tout un conseil en investissement. J'ai euh, mis les liens sur, tout, euh, sur tous les projets sous la vidéo, comme d'habitude. Il y en a qui sont affiliés, et puis d'autres, euh, non, mais bon. Alors, je vois que la vidéo est un peu longue. Euh, en tous les cas, on a vu un peu les, les méthodes les plus euh, connues, on va dire, pour faire fructifier CBTC. Moi, encore une fois, j'utilise plus euh, Stax, c'est plus une surprise. Mais il y a d'autres il y a d'autres applications qui sont toutes aussi intéressantes j'aurais pu vous parler de Badger, DAO DeFi Chain alors ça c'est autre chose c'est une autre solution mais euh, il faut il faut que, que je réfléchisse plus à ça parce que euh, peut être intéressante mais il y a des euh, je, je crois qu'il y a des fondateurs pas très pas très nets derrière mais il y a une autre il y a une autre solution qui est très connue c'est euh, Liquid Network alors volontairement j'en ai pas parlé là parce que elle elle, elle, elle s'intéresse plus elle s'adresse plus disons aux investisseurs un peu institutionnels ou les personnes qui veulent investir disons dans des assets plutôt fintech et euh, elle est extrêmement intéressante mais c'est parce que tout simplement là encore je préfère vous faire un sujet enfin euh, une vidéo sur le sujet tellement c'est super cool pour ceux qui connaissent Bank of Future par exemple ça fonctionne sur Liquide euh, liquide Bitcoin donc c'est vraiment intéressant mais disons que c'est plutôt là clairement en fait c'est le niveau de la baronne et donc je vous en ferai quelque chose de plus euh, je peux pas me permettre d'expliquer de, de, seulement rapidement je vais vous expliquer comment euh, j'ai investi dessus comment combien ça rapporte etc euh, c'est vraiment très très intéressant mais disons c'est le stade euh, deux. C'est le stade un peu plus avancé. Sinon, il y a d'autres applications comme Bifi Finance, etc. Là, pour toutes les autres sources, encore une fois, je vous, je vous renvoie à l'article. En général, je détaille plus dans l'article que dans la vidéo. Vidéo, je donne des grandes phrases, en plus, pas tout le temps bien tournées. Donc, euh, bah écoutez, c'était la fin C'est la fin de cette vidéo. Euh, J'espère que, bah, encore une fois, je remercie toujours ceux qui regardent jusqu'au bout, parce que je trouve que ça veut dire beaucoup sur votre envie de, de, de découvrir et d'apprendre. Et euh, donc, encore une fois, pour ceux qui restent, parce que j'essaie de faire des concours en ce moment, vous pouvez me suivre sur Twitter encore une fois. Et euh, pour ceux que ça intéresse, je vais prendre au hasard. Alors c'est pas moi, quand des trucs de hasard, parce que sinon moi je choisirais euh, tout le monde et puis euh, les personnes que je connais un peu plus sur, le, sur les commentaires. Mais sinon, ceux qui veulent gagner une petite pièce comme ça, enfin euh, il y en a un qui sera sélectionné au hasard. Je, mon focus ne fonctionne pas. Ah d'accord, je viens de m'en rendre compte. Et ben il n'était pas trop tôt. Sur ce, euh, passez une très bonne journée. Je vous remercie encore une fois de regarder ces vidéos. Je remercie aussi les haters, les quelques haters qu'il y a, parce que c'est vrai que c'est eux qui font progresser un peu la chaîne, qui donnent du, de la confiance aussi, mine de rien. Et euh, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos investissements. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Euh, Peut-être justement sur l'investissement liquide. Allez, euh, ciao